Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment mettre à jour un mode pack de Minecraft. Pour ce tutoriel, on va faire avec l'exemple Fabulously Optimized. La première chose que je vais faire, c'est faire modifier, aller dans Mode, faire CTRL A, supprimer. Ensuite, vous allez dans Mode Rint, mettre à jour vers version 4.8.2, mettre à jour le pack. Yes. Et ça vous aura mis à jour votre instance. Donc quand vous la lancez, vous verrez que ça se lance sans problème. Au bout de quelques minutes quand même. Et là, on a mis à jour notre mode pack.